67, Thierry Burlot 74 et zéro vote blanc, donc je pense que Thierry Burleau, notre ami Thierry Burleau est élu. On a fêté il y a quelques mois les 50 ans des agences de l'eau et des comités de bassin et c'est vrai que ça a été une référence au niveau national bien sûr, européen et internationale, c'est-à-dire cette gestion par bassin hydrographique. L'ambition, c'est de réunir l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux et bien sûr les collectivités territoriales, autour de la construction ensemble d'un projet de reconquête de la qualité des eaux. Donc, aujourd'hui, mon ambition, elle est simple, elle est claire, c'est de sauver le système des agences, sauver les comités de bassin, pour qu'on garde cette gestion partagée et intégrée de l'eau dans nos territoires. Donc l'enjeu est considérable. Hein. Aujourd'hui, on vit des, des bouleversements, bouleversements climatiques. Hein. Euh, J'étais il y a quelques jours à la COP 23 à Bonn. Euh, on n'est pas sur une trajectoire 2 degrés en 2100 aujourd'hui. Hein. On est sur une trajectoire 5 degrés en 2100. cest dire que ça pourrait avoir des conséquences euh, euh, qu'on n'imagine pas aujourd'hui euh, sur l'eau dans nos territoires. Et comme je le dis souvent en Bretagne, l'eau est euh, le, le sujet numéro un d'attractivité celui qui a l'eau il aura le développement économique, il aura l'aménagement du territoire, il aura le bien-être des populations il aura le respect des générations futures donc c'est un, un élément de structuration et d'aménagement du territoire considérable donc le droit à l'eau c'est le droit au développement donc aujourd'hui plus que jamais il nous faut concilier et réconcilier les acteurs économiques et environnementaux autour de ces sujets et moi mon ambition bah, c'est tout simplement qu'on soit au euh, qu'on soit, je dirais, euh, dans la conformité qui nous est proposée par la Directive cadre européenne, au rendez-vous de, de la Directive cadre européenne, c'est-à-dire qu'on s'est fixé un objectif de, de reconquête à 70% des masses d'eau en, en 2021. Il faut qu'on y soit. Donc ça va être difficile, il va falloir faire des choix stratégiques. Mais en tout cas, moi, le, le message que j'ai voulu passer, c'est qu'on ne fera pas les uns sans les autres et que la question de l'eau ne doit pas opposer elle doit au contraire fédérer les acteurs. On doit tous comprendre que l'eau est un élément essentiel à la vie, essentiel au respect, je l'ai dit tout à l'heure, des générations futures, essentiel au respect de notre propre santé, de notre propre alimentation. Donc c'est un sujet majeur. Et voilà, pour cette raison, je suis fier d'être aujourd'hui président et de porter cette dimension. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'au moment où on parle de restriction des finances publiques, au moment où encore une fois je l'ai dit les enjeux sont considérables ben c'est qu'on soit capable de défendre le système des avances des agences pardon l'eau paye l'eau l'eau la biodiversité aujourd'hui autant de sujets qui, qui vont devoir euh, nous réunir dans les, dans les prochaines semaines et j'ai aussi la volonté de faire que euh, on puisse à travers cet élément naturel euh, travailler les solidarités solidarité à mon aval solidarité ville-campagne, solidarité euh, monde rural-littoraux, parce que finalement l'eau est un élément que l'on partage en commun. Donc euh, respecter l'eau, c'est respecter l'amont, l'aval, c'est respecter ses solidarités, encore une fois, euh, c'est le bien vivre ensemble.